Dans le bon sens du terme, hein, c'est bien ça. Mais nous en sommes loin. Mais c'est exactement ça. Et donc, puisque euh, sa sainteté, le patriarche, est là devant nous, on va invoquer le Saint-Esprit pour qu'il euh, insuffle les, euh, les, les idées pratiques nécessaires euh, aux Européens euh, pour que l'Europe cesse d'être le ventre mou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 Donc, merci infiniment pour cette contribution. Merci pour chacune, chacune de vos interventions. Je vais arrêter ici parce qu'il faut respecter l'horaire de la dernière session, qui est la politique étrangère américaine après les élections de mi-mandat, qui va commencer tout de suite, dans les minutes qui viennent